Ensuite, deuxième message. Tous les ans, je fais un peu de learning analytics et peut-être vu. On va voir les learning analytics de cette année. Alors, juste, je vous rappelle ce que c'est que les learning analytics. Ça, c'est un truc qui est intéressant quand on a un moyen d'observer ce que vous faites. Et là, en fait, on a deux moyens d'observer ce que vous faites. Euh, c'est pas très intrusif, rassurez c'est moins intrusif que les réseaux sociaux. Euh, la première manière, c'est simplement de voir comment vous utilisez les ressources vidéo qui sont mises à votre disposition. La deuxième, c'est de voir comment vous utilisez les forums dans Moodle. D'accord Oui, bon. Je vois qu'effectivement. Euh... Bon. Il y a en fait. En... Alors, l'idée, c'est que ça nous donne un certain nombre d'informations, puis après, vous avez des retours euh, dès, euh, de nos chargés de télé. Alors, euh, donc, c'est ça qu'on appelle les Learning Analytics. Alors, en fait, c'est quelque chose qui a démarré avec les MOOC. Vous savez, c'est massive. Euh, massively euh, Open euh, Online courseuse. donc l'idée c'est que quand on a, euh, moi j'ai fait des, des, des mous comme ça, quand on a 3000 étudiants, bah, on commence à avoir des données statistiquement décentes, et par exemple ça permet de savoir, tiens là on observe un décrochage, pourquoi est-ce qu'on observe un décrochage là, peut-être qu'il y a une marche un petit peu haute, euh, conceptuelle à monter, dans ce cas là on, on essaye euh, d'adapter euh, par rapport à, à ce qu'on a observé. Donc, grosso modo, là, ce qu'on analyse seulement, c'est le nombre de vues la durée de visionnage, et puis on peut comparer avec la couverture attendue, parce qu'on sait combien il y a de vidéos, combien il euh, y a d'étudiants, et du coup, une petite multiplication nous donnera euh, euh, des estimations. Alors, ça, c'est euh, les vues quotidiennes entre le 16 septembre et le 16 novembre. D'accord donc en gros, euh, ce que vous voyez, alors effectivement on a des pics euh, réguliers qui tombent grosso modo à peu près sur les semaines, mais c'est pas si marqué que ça. Là vous vous doutez euh, du pic là Là c'est le partiel. Il y a des gens qui, sont, qui ont réalisé que le week-end du 11 novembre, euh, « Ah merde, j'ai peut-être pris un peu de retard !» Ok, bon, très bien, pas de souci. Ça, c'est la période dite de pseudo-vacances. Donc là, on voit que le rythme reste constant parce qu'il y a ceux qui étaient un petit peu plus prévoyants qui se sont dit « Ah, mais dans dix jours, j'ai un partiel. » D'accord, bon. Alors, c'est intéressant. Ce que ça veut dire, alors en fait, quand on regarde, mais on va voir ça un peu plus loin, les vidéos qui étaient très regardées étaient comme par hasard les corrigés des partiels des années passées. Bon, c'est pas surprenant. Hein. Alors par contre, vous verrez que ça a un, effet de, un, un, un, un impact non négligeable sur le reste de l'analyse et en particulier sur ce qu'on peut en tirer. Alors, la totalité des vues entre le 10 septembre et le 16 novembre, c'est 13 948 vues. Sachant que la moyenne est un petit peu plus de 200, la moyenne quotidienne. Alors, l'an dernier, on était à 14 102. Bon, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, il hein, faut pas exagérer. Euh, si je regarde les durées, cette année, on est à 96 000 minutes. Ça fait pas mal, hein. D'accord L'an dernier, effectivement, on était à moins. Bon, donc vous regardez moins, mais plus longtemps en moyenne. Bon, cela dit, euh, relativisons, l'an dernier, il y avait 185 inscrits. -ce cette année, il y en a 208. Donc finalement, ces chiffres sont relativement euh, mitigés. Alors, euh, à 9h05, le jour du partiel, j'ai fait un instantané euh, pour voir où ça en était. Alors là, on... On explosait euh, les records, hein, en particulier un petit peu plus que l'an dernier. Euh, vous, vous voyez les pics Alors ça, ça correspond, là on est en fin de soirée, début de nuit. Euh, donc manifestement, il y en a qui ont eu des nuits courtes. Euh, vous remarquez que euh, d'habitude en général, euh, vers 2h du matin et jusque vers 8h, il n'y a pas beaucoup de vues. D'accord euh, Là, manifestement, il n'y a quasiment pas de discontinuité. Ouais, là, il y a même une petite vue. Là. On doit être à 6h du matin. Y en a... Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se sont levés tard, euh, et, et qui, sont... Enfin, qui se sont couchés tard, et qui sont d'autres qui se sont levés tôt. enfin, bon, quand même. Voilà, hein. euh, euh, activité à 8h du matin, assez anormale. Je veux dire, parce que ça, c'est en gros entre 8h05 et 7h05. D'accord Bon. Alors... C'est mignon, euh, faut faire gaffe. C'est là que vous voyez qu'on a énormément de vidéos, de, hein, les, les, les hits à ce moment-là, c'est euh, les verbatim euh, des corrections des partiels passés. Bon, cela dit, c'est pas plus mal, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider. Donc, il euh, n'y a pas de raison. Hein. Je diffuse pas les corrigés écrits parce qu'ils sont pas, à mon avis, construits de façon pédagogique. Euh, ils sont faits pour euh, unifier la correction et que tout le monde soit corrigé de la même manière. Mais par contre, ces vidéos, elles, elles le sont. Alors c'est un peu mieux que l'an dernier, mais l'an dernier, on était plutôt à 1600 et des brouettes. Mais d'un côté, encore une fois, vous êtes plus nombreux, vous êtes 10% en plus, donc c'est pas choquant, choquant. Alors, la chose que j'ai regardée cette année, c'est de voir le cumul hebdomadaire des vidéos. Donc typiquement, ça c'est la, euh, la première semaine, donc ça c'est le nombre de vidéos vues entre le 10 et le 17, là où il y avait tous les rappels de cours. Et ça c'est la, la durée de vue, hein. ça c'est en, en, euh, le nombre de vues. D'accord Donc j'ai 900, j'ai un peu moins de 1000 vues, mais par contre, si j'avais multiplié par 208, j'aurais dû avoir ça de vues. Alors ça, ça se traduit un pas sur les rattrapages, sur, sur les rappels. Bon, pourquoi pas hein, Si vous êtes tous euh, euh, très à l'aise en, en Java, ce n'est pas forcément la peine. Euh, euh, on voit d'ailleurs que cette explication là est la bonne, puisque les semaines qui suivent, le ratio est quand même moindre, mais il n'est pas complet. D'accord. Euh, et alors, là aussi j'ai un dépassement, mais d'un côté j'ai un dépassement, et j'ai les fameuses, là on approche du partiel, hein. donc là euh, ce qui provoque le dépassement, euh, c'est euh, les euh, verbatim qui quelque part ne font pas totalement partie du cours. Puisqu'il prend pas de nouveaux concepts, c'est les corrections des sujets. Et puis en général, en termes de nombre de, en termes de durée, je veux dire, il y a à chaque fois 45 minutes. Donc effectivement, cela vous les regardez attentivement. Vous regardez peut-être moins attentivement les autres vidéos. Alors euh, autre chose, euh, si je regarde sur les chiffres, donc en gros j'ai 79 vidéos au jour d'aujourd'hui, hein, publiées 79 vidéos et 762 minutes si je prends toutes ces vidéos-là, puisqu'on a publié les semaines 1 à 7. Et vous êtes 208 inscrits. Donc grosso modo, on devrait avoir euh, 13 948 vues euh, pour tous sur cette partie partielle. Bon, on les a. Euh... Excusez-moi, ça c'est pas le bon chiffre. Pouf pouf, euh, on le verra plus loin. Ça c'est le chiffre de cette année. C'est ça, oui, c'est le chiffre de cette année. Non, vous devriez avoir 158 496 vidéos. Ben, ben, durée de visionnage, d'accord Et si je regarde ce qui a été analysé, ok, donc ça c'est les durées de visionnage, j'ai simplement, j'ai à peu près un peu plus de 60% de vidéos qui ont été vues. Sachant qu'on prend une fois, dans ces 60%, je compte les vidéos de correction des partiels. Qui, quelque part, elles ne comptent pas dans ces 762 minutes. Si je l'ai compté, là, j'explose la baraque. Hein. Je veux dire, on, on, on multiplie, euh, il y, y a à chaque fois euh, 45 minutes, dont vous rajoutez, il y, y en a 5, euh, donc 4. 4 fois 45 minutes, vous rajoutez euh, en gros 2 euh, heures. Un peu plus de 2 heures, 2 heures de d'accord Et en même temps, sur la distribution des vues, d'accord là aussi, on est, on, a beaucoup, on est beaucoup plus proche. Euh, de la réalité qui est un peu plus, hein. en fait, ça c'est je me suis trompé de chiffre, j'ai mal recopié le chiffre, mais on est à 91,86% de couverture par rapport à la, à, au nombre théorique de vues, mais encore une fois, on a les vues euh, des, des vidéos du partiel, des corrections des partiels et l'autre chose aussi, c'est que, une chose qui est claire, c'est que vous ne regardez pas les vidéos d'une traite, parce que il faut coupler le nombre de vues avec la durée moyenne d'une vue. D'accord C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans... Encore une fois, c'est une constatation, c'est pas une critique. Hein, je veux dire, moi, en général, quand je regarde une vidéo euh, sur un cours, euh, je regarde, la vidéo fait 20 minutes, je m'arrange pour avoir 20 minutes pour tout regarder d'une traite. Mais ça, c'est ma manière de faire. Manifestement, ce n'est pas votre manière de faire. Et là, je n'ai pas de critique à faire dessus, c'est plus une constatation. Mais du coup, ça met un bémol sur ce taux de couverture-là. Parce que si j'enlève à la fois les visions sur les partiels, la correction de partiels. Sachant que les partiels, c'est 45 minutes d'un bloc, et que l'idée, c'est que si vous faites les exercices et que vous regardez la correction juste après, il est peu probable que vous regardez le corrigé des partiels d'une seule traite. Okay euh, et le fait que vous regardez les vues en plusieurs fois, ben, la couverture en nombre de vues n'a pas beaucoup de sens. D'accord D'autant plus que peut-être qu'il y a des choses que, vous pourriez avoir, que certains peuvent avoir de regarder plusieurs fois. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, tout le monde ne regarde pas tout. Oula, tout le monde ne regardait pas tout, j'étais fatigué hier soir quand j'ai mis à jour ces données. Alors, il y a une grosse inconnue, et ça, ça fait plusieurs années, et je ne sais pas du tout comment interpréter ça, c'est que je ne sais pas si certains d'entre vous téléchargent des vidéos pour les re-regarder après, euh, offline, et je ne sais pas du tout, euh, parfois même vous les filez offline, par exemple quelqu'un qui a une mauvaise connexion internet, euh, quoique maintenant avec le téléphone en 4G, euh, je pense que vous avez tous des forfaits euh, démentiels, euh, mais bon, ces données-là, je ne sais absolument pas euh, la prendre Voilà. Donc c'est juste une information. Encore une fois, on ne cherche pas plus d'interprétation ça mais c'est juste pour vous faire prendre conscience que finalement la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y a une différence entre le fait qu'un cours soit en présentiel les étudiants viennent puis au bout d'un moment euh, se fatiguent euh, par rapport à un cours qui est en vidéo où finalement il est euh, accessible tout le temps. Donc il y a à la fois du plus et du moins. Le plus euh, c'est qu'il y a des pics au moment du partiel. En général, le pic au moment de l'examen il est encore plus fort qu'au niveau du partiel. Et certaines années, la plupart des années, mais pas l'an dernier, dire grosse catastrophe, au niveau du rattrapage, il y a un pic. L'an dernier, il, a, il était à peu, à peu visible. Et effectivement, le rattrapage a pas rattrapé beaucoup de monde. Et les années d'avant, on avait observé que le pic était plus important et que le rattrapage statistiquement rattrapait plus de monde par rapport à ce à quoi on était habitué. Donc déjà, au moins, ça montre que c'est un outil dont euh, vous vous emparez, et du coup, ben, euh, pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais, la conclusion générale, vous avez encore un petit peu de temps, c'est peut mieux faire. Okay c'est dans l'utilisation de ces ressources, euh, peut-être que... Euh, alors, encore une fois, ce n'est pas individuellement, mais je parle de la promo, hein, puisque c'est un suivi global, ce n'est pas un suivi individuel. Il euh, y a des universités qui ont des environnements euh, de type Moodle euh, avec un tracking qui va quasiment au niveau des étudiants. Alors, euh, ce n'est pas que pour... Euh, euh, les traquets, c'est en général, enfin au en Canada, ils font ça, euh, il y a des collègues qui font ça à Polytechnique de Montréal, c'est pour essayer de détecter au plus tôt les décrocheurs. Parce qu'ils ont déterminé, avec l'habitude, des années, des profils de décrocheurs. Bon, il y a le décrocheur absolu, celui qui ne se connecte plus, ben ça c'est la première chose, mais il y a d'autres types de profils d'étudiants, entre guillemets, à risque, et l'idée c'est de prévenir le décrochage le plus tôt possible. Alors, ça, à côté, à la fois merveilleux en termes de suivi pédagogique, c'est aussi un, ça fout aussi un peu les jetons en termes de ce qu'on peut faire, parce que là, c'est pour une bonne cause, mais bien évidemment, vous imaginez parfaitement que euh, certains réseaux sociaux vous traquent peut-être avec des arrière-pensées un petit peu moins sympathiques. Voilà.